On donne aux gens la capacité de développer ces outils-là. Mais après, on n'optimise pas forcément toutes, euh, toutes ces puissances-là. Si on veut affiner cette notion de fracture numérique, on, on peut la distinguer à travers trois faisceaux. La première, ce serait au niveau des infrastructures. C'est-à-dire l'accès. Est-ce qu'on l'a ou est-ce qu'on ne l'a pas La deuxième, ce serait les pratiques. Est-ce qu'on l'utilise ou on n'utilise pas Et enfin, la dernière serait décisionnaire. C'est-à-dire est-ce que on, on, le non-usage est volontaire ou non le confinement, qu'est-ce que c'est En fait, c'est juste l'inclusion forcée du domaine de l'école au sein des familles.